Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de 2 astuces et Aujourd'hui on va parler un peu du noir et blanc et plus principalement du noir et blanc du film La haine de Mathieu Kassovitz et comment le recréer. Ah Là, petit cours d'histoire, si jamais tu connais pas la haine, c'est un film qui est sorti en 1995 et c'est un film français dans lequel on voit notamment Vincent Cassel. Il a été réalisé par Mathieu Kassovitz qui a fait entre autres Gotica et Les rivières pourpres et plein d'autres films que je n'ai pas vu. C'est un film qui a fait pas mal de bruit à son époque et qui se voit encore puisque ça parle notamment des brutalités policières, ça parle aussi des problèmes des jeunes dans ce qu'on appelle les cités, les quartiers dits difficiles et ça faisait d'ailleurs écho à une affaire qui s'était passée deux ans plus tôt où un jeune de 17 ans a été abattu d'une balle dans la tête par un policier. Il était assez dur parce qu'il était ancré dans une réalité que certaines personnes connaissaient et qui a encore lieu aujourd'hui. Bon, là n'est pas le sujet, on va pas parler de politique, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse dans ce film, c'est qu'il a été réalisé entièrement en noir et blanc. Si jamais t'es dans les années 2000, voire après, faut savoir que la couleur on l'avait déjà à l'époque, hein. c'était un peu dégueulasse, mais on l'avait quand même. Ce qui intrigue, c'est pourquoi ce choix, parce qu'on pouvait se permettre de faire de la couleur, on avait d'ailleurs des caméras qui filmaient quand même assez bien, et non Mathieu Kassovitz a choisi de faire un film complètement en noir et blanc, sans aucune couleur à l'intérieur. Alors le noir et blanc, ça permet beaucoup de choses. Dans des films comme The Artists, ça va jouer surtout sur le côté nostalgique de laine de Proust et ça permet de se mettre dans l'ambiance. Un film comme Sin City va plutôt l'utiliser avec de la désaturation partielle pour en renforcer l'effet comic book et on n'est d'ailleurs pas sur un noir et blanc tel qu'on l'entend de manière générale quand on en parle. Et là dans la haine ça permet d'accentuer le fait qu'on est quelque chose d'assez froid, d'assez dur. C'est pas spécialement associé à des émotions joyeuses le noir et blanc. Hein c'est à, oh, oh, oh, oh, à, à... à moi qui parle là! Oh wow wow wow, c'est à moi qui parle! Mec, c'est moi qui parle, son cul! C'est à moi qui parle, putain! Bref, là je vais couper la caméra, je vais aller partir filmer un petit peu dehors, et ensuite on se retrouvera sur Adobe Premiere pour faire un peu d'étalonnage, créer notre noir et blanc et pouvoir le customiser comme on veut. C'est parti pour l'instant, transition de vlog absolument pas originale! Bam Alors ça y est, j'ai fini de filmer, on va pouvoir passer à l'étalonnage. J'ai mis dans un dossier mes différentes vidéos qui ont été tournées avec un osmo, avec aussi une image de référence qui va me permettre d'étalonner par rapport à ce qu'a fait Mathieu Kassovic. On va prendre une vidéo au hasard. Ce qui est bien, c'est qu'elles ont toutes été filmées avec les mêmes réglages. Bah, l'idée, c'était pas d'avoir des plans super beaux de ouf et tout, mais d'avoir du matériel qu'on puisse du coup coloriser. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait glisser tout ça dans ma timeline. Et je me mets une source à côté. Ça me permet en fait tout simplement de voir ce à quoi doit ressembler ma colorimétrie à la fin. En l'occurrence, c'est une image, hein, c'est pas une vidéo. Euh, voilà, c'est une image de de Mathieu, une image de Vincent Cassel, pas de Mathieu Kassovitz, qui est face au miroir dans la fameuse scène que vous avez vue euh, en intro, que vous connaissez très certainement. Et à nouveau, si vous n'avez pas vu ce film, allez le voir bordel à cul. C'est un peu différent au niveau des autres logiciels. Pour ce que j'en ai vu, je vous mets rapidement des images pour Final Cut et pour Sony Vegas. Il faut que vous essayez voilà, de trouver ces onglets-là. Donc je sais que pour Final Cut, je crois que c'est affiché par défaut en haut à droite sur l'affichage de base. Et Sony Vegas, du coup, vous le trouverez normalement dans une espèce de panel d'effets. Après, en soi, les outils qu'on va utiliser, c'est des noms qui sont communs, qu'on retrouve en photographie et en vidéo. Donc il n'y a pas de souci, pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Vous devriez trouver sans problème. Ici, du coup, dans Première, qu'est-ce qu'on va faire Je vais chercher ma fenêtre qui s'appelle Couleur Lumétrie. Je clique dessus. Et là, vous voyez qu'elle s'ouvre. Alors malheureusement, comme je suis que sur un seul écran et que je peux en enregistrer qu'un, c'est un peu le bordel. Le mieux, c'est d'avoir deux écrans pour avoir votre vidéo qui normalement est là sur l'écran d'à côté avec sa source éventuellement à côté ou sur votre écran. Là, en l'occurrence, on va se contenter de ça et ça ira très bien. Donc ma fenêtre couleur en lumétrie, elle a plusieurs onglets. Correction de base, créatif, courbe, roue, chromatique, TSL secondaire et vignette. On va principalement se servir de la correction de base et je vais vous montrer rapidement les autres onglets pour que vous puissiez voir ce qu'on peut faire quand on veut pousser l'étalonnage un peu plus. Mais là, on a juste besoin d'avoir un noir et blanc et de voir un petit peu comment on peut le personnaliser. Je m'assure bien que mon clip est sélectionné en bas et ensuite, je vais du coup dans correction de base. La première chose à faire pour avoir du noir et blanc, c'est de s'occuper de désaturer notre image. Donc on va chercher l'onglet saturation et on le met à zéro. Là déjà, si on regarde, on voit qu'on commence à se rapprocher de ce qu'a fait euh, Mathieu Kassovitz. Alors mon image est un petit peu surexposée, du coup je vais aller chercher mon taquet exposition et je vais le baisser un petit peu. Pour qu'on ait une image un peu plus grise, un peu plus terne comme on a là. Là, à ce niveau-là, je commence à m'en rapprocher. On voit qu'il y a un petit peu de contraste qui sont assez marqués aussi dans le film. Donc pareil, on va prendre le contraste et on va le booster. Alors ça sert à rien de le mettre à fond. Hein, ça donne un style, c'est plutôt pas mal, c'est marqué, mais on voit qu'on n'est pas vraiment sur ça dans le film. Donc on va rester sur un contraste avec une valeur dans les 50-60. Les valeurs que je donne là, elles sont indicatives pour moi. Euh, ça ne veut pas dire que si vous les recopiez, vous allez avoir exactement le même effet chez vous, puisque ça dépendra notamment des réglages de votre appareil. On voit aussi qu'au niveau de la lumière qu'il a en face, les tons clairs sont assez prononcés. Donc pareil, les hautes lumières, on va les remonter un petit peu pour que ça puisse briller un peu plus, sans forcément que mes ombres et mes noirs brillent aussi. Les tons foncés, on va les accentuer très légèrement, mais pas trop non plus. Pareil pour les noirs. Si on les pousse à fond, les curseurs, on voit que par exemple, le ton foncé et noir, voilà. Ça donne une image qui est vachement marquée, donc là, on va rester sur quelque chose d'un peu sombre, mais pas trop. Et pareil, on peut jouer avec les blancs, vous voyez, je peux baisser la couleur blanche de manière générale, ou l'augmenter. Pareil, ça sert à rien de l'augmenter comme un malade, mais on va la faire gonfler un petit peu. Si on compare les deux images, on voit déjà qu'on commence à s'en rapprocher. On n'a pas le même grain, ça c'est lié à l'appareil, mais en tout cas on a un bon début. Si j'ai envie, je peux m'amuser à jouer sur certains curseurs, sauf que là, bah, en fait, la température n'aura aucun effet, ou presque. Hein. Euh, le bleu, en fait, euh, si vous refroidissez, c'est juste que si vous avez une image très jaune, vous pouvez aller dans les bleus pour calmer ça, et inversement. Là, vous voyez que l'image s'éclaircit à peine, donc on va laisser la valeur à zéro. Idem pour la teinte, on peut s'amuser à la bouger, là la différence sera quasiment nulle vu qu'on est toujours sur du noir et blanc. Donc là, je commence à avoir déjà une image qui se rapproche de ce que j'aimerais avoir. Je peux jouer après avec mes différents curseurs hein, pour, pour augmenter un petit peu. Là, je vais par exemple réaugmenter un petit peu les tons clairs et les blancs. Voilà, j'ai mon contraste aussi qui a été légèrement augmenté pour qu'on ait quelque chose d'un peu plus dur, d'un peu plus marqué. Une fois que c'est fait, je ferme ça. Je vais ouvrir mon onglet créatif. Alors l'onglet créatif me permet de gérer encore tout ce qui est saturation, vibrance, etc. Ça on s'en fiche. Je peux gérer par contre la décoloration. Et là c'est super bien parce qu'en gros la décoloration ça va rendre votre image un peu grise. C'est pas vraiment de la désaturation, c'est vraiment que les couleurs sont plus fades. Ça sert à rien de le pousser à fond. Hein. C'est un look qu'on a pas mal dans tout ce qui est film indé récemment, que moi j'aime bien mais qui là en l'occurrence, vous le voyez, ne correspond pas à ce qu'on recherche. Donc on va se contenter d'avoir une très légère décoloration, juste parce que moi j'aime bien ça, voilà, vous voyez qu'on ne fait pas forcément la différence, hein. je le mets à 0, si je le mets à 20, on voit que c'est légèrement plus fade, mais pas trop, bon, ça c'est mon kiff à moi. Pour le reste, on n'a pas besoin d'y toucher, puisqu'on ne travaille pas sur de la couleur, là en l'occurrence, mais sur du noir et blanc, mais si, sinon vous voyez, le nom parle assez bien, et ça c'est des roues que vous allez retrouver dans votre logiciel de montage. Ça, c'est pour changer la teinte des tons foncés. Donc, si vous voulez que vos tons euh, qui, soient, qui se rapprochent des noirs soient un petit peu plus dans du rouge, dans du violet, dans du bleu ou autre. Et idem pour les tons clairs. Donc là, ça permet plus de faire de la correction... Colorimétrique, c'est-à-dire de corriger des petites erreurs que vous auriez eues euh, sur le tournage et contre lesquelles vous ne pouviez pas vraiment lutter. Une fois que c'est fait, je ferme mon onglet créatif et là j'ai mon onglet courbe. Alors l'onglet courbe, il est super bien. Si vous faites de la retouche photo, vous le connaissez très certainement. Là vous voyez qu'il y a des options qui sont grisées. Hein, c'est tout simplement lié euh, à la façon dont j'ai filmé. Hein, je n'ai pas le HDR sur mon appareil. La plage HDR, je ne peux pas l'utiliser. Dans tous les cas, on s'en fiche. C'est quelque chose dont je parlerai dans une autre vidéo pour vous expliquer ce qu'est le HDR et à quoi il sert. Donc les courbes, c'est quoi cette courbe, elle part d'en bas à gauche, donc de mes tons foncés, jusqu'à en haut à droite à mes tons clairs. Par défaut, toutes les courbes font une diagonale. Mais on peut les modifier. On peut rajouter des points dessus. Si par exemple, je clique ici, je rajoute un point que je peux déplacer. Et vous voyez que ma courbe s'adapte en fonction. Voilà. Si je la baisse, vous voyez que ben, ma, ma luminosité baisse énormément. Si je la monte, on voit que ça devient hyper cramé. Donc là, la blanche, elle contrôle toutes les couleurs. Donc euh, c'est après pareil, c'est à vous de gérer, de baisser par exemple là on va laisser les tons clairs comme ça On va déplacer un petit peu ce point pour rabaisser ça et on va légèrement la remonter On peut aussi si on le souhaite toucher la courbe des rouges, des verts et des bleus Là on va pas spécialement y toucher, c'est intéressant quand vous travaillez vraiment avec de la couleur Quand vous faites du noir et blanc il vaut mieux laisser ça en l'état J'ai ensuite mes roues chromatiques, ça je ne vais pas y toucher, je vous montre juste rapidement à quoi ça ressemble, c'est un petit peu comme les roues qu'on a vu tout à l'heure dans l'onglet créatif, elles permettent du coup de modifier les teintes des tons foncés, des tons moyens et des tons clairs, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est à dire que si par exemple vos tons clairs, toutes vos lumières sont très jaunâtres, vous allez pouvoir ici hop les passer un peu en bleu, donc là si je le fais on voit que ça transforme carrément mon image et que ça me fait un noir et blanc bleu chelou, donc je peux m'amuser à cliquer partout ici, voilà. Et vous voyez que j'ai un noir et blanc, mais avec une drôle de couleur par-dessus. Ça peut être un style hein, qu'on se, qu se donne. Là, en l'occurrence, comme je le dis, on ne va pas s'en servir parce qu'on n'en a pas besoin. Le TSL secondaire, on peut le laisser. Là, c'est clairement, si vous voulez, pareil, vous amuser à jouer sur les tons sombres euh, ou autres, vous pouvez modifier certaines réglettes. Honnêtement, actuellement, je ne m'en sers pas vraiment parce que je ne sais pas très bien m'en servir. Euh, donc, Vous pouvez vous tenter de vous amuser avec, mais pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Et en dernier lieu, ça on ne va pas le mettre, mais on a la vignette. Donc la vignette, c'est quoi Je vais la mettre pour que vous puissiez voir. Ça permet en fait de créer, d'assombrir les coins de votre image. C'est beaucoup utilisé au cinéma, c'est souvent très discret. Ça a une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est que ça va permettre à votre spectateur d'avoir toujours les yeux au centre de l'action. C'est-à-dire que quand, vous, quand les yeux du spectateur vont partir dans les coins, parce qu'il est un petit peu distrait hop le fait que ce soit un peu sombre ça fait un ovale ça va le ramener au centre de l'attention. donc votre vignette peut être soit blanche soit noire là en l'occurrence ça sert à rien de la prononcer je vais quand même en mettre un tout petit peu plus parce que j'aime bien on ne va pas aller aussi loin moins 0,5 euh, voilà on va la laisser là elle est très très légère hein, vous voyez je l'enlève je la remets mais au moins elle existe et elle permet du coup d'assombrir un petit peu mes coins je peux gérer du coup le milieu de ma vignette si j'ai envie, son arrondi, l'adoucir, etc. N'hésitez pas à jouer avec vos réglages quand vous faites un petit peu d'étalonnage ou de correction couleur sur vos vidéos. Ça vous donnera des fois des effets un peu inattendus et ça pourra vous donner des idées au niveau créatif. Je vais revenir très rapidement sur l'onglet créatif. Euh, ça c'est quelque chose que vous retrouvez à peu près hein, dans tous les logiciels. Cet onglet-là, il nous permet d'appliquer des LUT. Donc pareil les LUT, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je vous laisserai cliquer sur la fiche euh, quand vous aurez terminé pour voir un petit peu ce que c'est si vous ne savez pas. En gros, c'est plus ou moins une espèce de filtre euh, Instagram que vous allez appliquer à votre image. Ça permet de faire un étalonnage rapide, euh, si jamais vous n'êtes pas spécialement doué, de donner un certain style à votre vidéo. Là, en l'occurrence, on en a beaucoup, donc on ne va pas tous les voir, mais très rapidement, dans Première, vous pouvez utiliser les flèches pour voir ce que pourrait donner une LUT sur votre fichier d'origine, avec son nom en dessous, pour que vous puissiez la retrouver dans la liste. Donc là, on voit qu'on a le, la lotte du Fuji Eterna 250D, Fuji 3510 par Adobe. Si j'avance, hop, voilà, on va se retrouver avec du Kodak 50218. Ça, c'est utilisé pour étalonner. On a un filtre, par exemple, monochrome aussi, donc là, qui n'a pas spécialement d'utilité, vu que nous, on l'a fait nous-mêmes. Il faut savoir que tout ce que font les lots, vous pouvez le faire à la main. C'est juste que, ben voilà, si vous ne savez pas vraiment étalonner, au moins, vous avez ça pour donner un peu plus de classe à votre image. On retourne sur notre fichier source, on les compare, alors là malheureusement on voit que le ciel est complètement cramé et ça pour le coup j'y peux rien, c'est l'osmo, j'ai pas spécialement la possibilité d'avoir du HDR qui m'aurait permis d'avoir un plus joli ciel, mais en l'occurrence on va avancer un tout petit peu, on va regarder ce que ça donne, voilà, là on est plus sur les couleurs de la haine, elles sont un peu plus sombres. Mais en tout cas, on a un noir et blanc qui est pas mal marqué. Avec ça, vous devriez avoir compris les bases de l'étalonnage. Vous allez pouvoir vous amuser dans votre logiciel si vous faites de la fiction, ou si vous voulez donner un bon cachet, comme je le disais, à vos vidéos. Pour moi, ce sera tout. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour être notifié des dernières sorties de vidéos. Pensez toujours à lâcher un pouce bleu pour que la vidéo soit mieux référencée et que la chaîne soit mise en avant. Sur ce, je vous dis à la prochaine comme toujours. N'oubliez pas de créer et ciao. Is a DJ Underground exclusive, justice <inaudible>